Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser mon troisième art journal. A tout de suite Alors je prépare la surface sur laquelle je vais peindre avec du gesso blanc. Ensuite, je pulvérise avec quelques encres liquides de la marque Zinc pour donner un effet de marbre plus ou moins. Avec un mouchoir, j'essaye d'absorber le surplus d'eau. repulvérise une seconde fois et cette fois-ci j'exagère un petit peu parce que j'en mets un peu plus pour laisser quelques gouttelettes pour donner un effet de marbré. Une fois que j'ai décalqué mon oiseau sur la feuille qui est légèrement cartonnée, d'ailleurs au niveau du décalquage j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo comment on décalque un dessin. Et le sujet aussi, l'oiseau, vous le trouverez aussi dans mon site, sur mon site arrêtuto.com si vous voulez le télécharger gratuitement. Ensuite, j'utilise mon scalpel pour couper les zones les plus délicates. Avec un petit morceau de mousse imbibé dans de l'encre Isink, e l'encre pigmentée Isink, e j'essaye de faire ressortir les motifs de mon pochoir pour avoir un effet d'arabesque. Avec de la peinture à acrylique blanche, je repasse sur les petits cercles pour leur donner un peu plus d'éclat. Et avec de la peinture acrylique noire, je dessine quelques branches d'arbre que je vais représenter en premier plan. Alors Après avoir découpé mon oiseau, je commence à colorier avec des feutres, de simples feutres. J'ai pris des simples feutres, mais vraiment, ça sert à rien d'utiliser des feutres de marque pour faire ce genre de choses. Alors si je peux juste donner un tout petit conseil, c'est que moi je préfère qu'on varie un petit peu les pointes de feutre, utiliser des gros, des fins, des... Ça va donner une richesse de, de traits et ça va rendre le sujet euh, très intéressant. Après avoir sélectionné quelques tampons clear euh, sous forme de, de papillons de différentes tailles, je vais procéder à leur tamponnage pour essayer de donner une variété de papillons et puis après passer à l'étape du coloriage. Avec mon tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre Distress, j'essaie d'accentuer le contour de mon oiseau pour lui donner un peu plus de peps et euh, on va dire un petit contraste pour le faire ressortir du fond. Avec du gel médium, je colle mon oiseau sur la feuille. l'encre des tampons n'a pas trop adhéré donc j'essaye de refaire les contours et en même temps de colorier certains. Alors j'essaye de faire ressortir un petit peu les branches de mon arbre en repassant avec un feutre tout simple, un feutre bleu. Et puis après je vais repasser avec une petite estompe, c'est-à-dire un applicateur à fard à paupières. J'essaie de repasser pour un petit peu estomper. Un conseil, ne jetez pas vos chutes de feuilles, c'est-à-dire une fois que vous avez réalisé un travail, une peinture et qu'il vous reste des morceaux, gardez-les toujours. Vous voyez bien qu'avec celui-ci, moi je réalise, je perfore quelques papillons pour les utiliser comme euh, décor que je vais euh, mettre sur les papillons que j'avais tamponnés sur ma feuille. Pour leur donner un peu plus de couleur. Avec ces petits tampons clear alphabet j'essaie de composer les mots de mon petit message mes petits alphabets que j'ai acheté de chez Emma à trois fois rien je pense que j'ai payé presque 2 euros même pas donc voilà j'essaie de composer mon petit mot En plus, ils sont en velours, donc c'est super agréable au toucher. Et ça fait un effet de contraste de matière.